Je, suis le Sénégal, je suis le département de la coalition de la de la coalition de la coalition malin la coalition de la la de la coalition de de coalition coalition de la de la coalition nous avons maintenu l'Ascane au Sénégal, l'élection élection été maintenue, nous avons maintenu la confiance, que nous avons porté nous avons La grande coalition a été nous de collectivité territoriale, nous, nous avons un nous avons de un moment, nous collectivité territoriale, de nous l'élection de de nous collectivité de l'élection de l'élection de l'élection. de l'élection il suis un, un député, je suis un député, je a un député, je suis député, je député, je suis un député, je suis un déplacés député, je député, je suis un député, je suis un député, je député, ndax dañu di département bi mujj ci sénégal le département bo xamanteni biñ koy institutionnaliser manké ne lepp amul dara département bu manque hôpital bu amul université amul industrie amul dara té am ben catastrophe écologique bo xamanteni c'est au niveau mondial lañu koy waxtané muy mbebës nek lo xamanteni ñun doomi kër ma avons un problème bobu maladies pollution atmosphérique donc pour nous, des avec des des et des pour ce et là, on a dit, état du Sénégal à travers ses partenaires au développement war injecter dans le cadre du promojet ben projet de 300 milliards nous avons une responsabilité, le projet nous c'est que nous avons romb projet a C'est-à-dire que nous projet Alors que nous avons fait projet nous Parce qu'il y a ce qu'on appelle à travers le monde, la avons la stratégie, le payeur. Nous avons nous nous avons nous nous avons il y a des les migrants. Amener les migrants. Amener les migrants. Amener les migrants. Amener les migrants. les migrants. Amener les migrants. Amener les des Amener de migrants. des les migrants. Amener les migrants. Amener les des problèmes de migrants. Amener nous nationale en train de Mais, Inch'Allah, nous devons nous faire pour être à la hauteur. Parce que que nous devons, nous devons députés, des des faïdes, qui défendre ce département de Kermassar. Nous défendre ce département de Kermassar. nous département 600 000 habitants. Mais le président Macky Sall, comme il a perdu, lamentablement l'élection locale, si collectivité les collectivités territoriales ont gagné le département, je les députés. Bon à Donc, nous avons dit que nous avons dit nous avons nous avons nous avons dit que nous avons dit nous avons que nous avons nous avons dit que nous avons nous avons nous que nous avons Intercoalition, Yewi gens qui ont bannière le département de Kermassar Moy, Yéwi, Askanwi. Donc, n'y a pas mentionné n'y Sénégal, pas mentionné n'y a pas mentionné n'y a pas mentionné voté a Askanwi. mentionné n'y a pas mentionné n'y a pas mentionné n'y a pas mentionné n'y a pas mentionné n'y a pas le lendemain, nationale, et nous a a la Constitution, la au Sénégal, il mon